Donc, POA, c'est un nom un petit peu étrange, et derrière ce nom se cache en fait un outil d'analyse de charge et donc d'optimisation de vos bases de données. Euh, les slides donc, sont disponibles en licence, euh, licence libre et sont disponibles sur le site. Alors, euh, bah, je te laisse te, te présenter. Euh, voilà, bah, je, je suis Ronan D'Anto, donc DBA à Dalibo, euh, donc, je travaille sur. Euh, donc, dans le cadre de la recherche d'Alibo, je travaille sur PoA. Je travaille aussi sur d'autres projets open-source comme Multicorn, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Et puis euh, je suis un petit peu contributeur à PostgreSQL aussi, euh, bah, par exemple la fonctionnalité une Schema, dont, euh, dont Magnus vous a parlé tout à l'heure. Euh, J'en ai été l'auteur. Euh, voilà. Moi, je suis Julien Rouault, donc aussi DBA chez Dalibo. Euh, en R&D interne, bah, également PoA, évidemment. Euh, aussi OPG, OPM et d'autres euh, projets, quelques petites contributions sur euh, Postgresql. Et on aimerait au passage euh, remercier deux de nos collègues euh, qui ne sont pas ici d'ailleurs. C'est donc euh, Thomas Rice et Marc Cousin qui sont euh, plus précisément à l'origine de l'outil Poa. comme je disais tout à l'heure, Poa un, un outil d'analyse de charge, euh, d'optimisation et le but principal c'est de pouvoir faire ça en temps réel. Donc, on va commencer par un aperçu rapide donc, de tout un ensemble de briques pour faire fonctionner POA. PGSatSatement, vous en avez peut-être entendu parler tout à l'heure dans la présentation de, de Magnus qui présentait des euh, nouvelles métriques dans la version 9.5 et euh, tout un tas d'autres outils qu'on a développés spécifiquement pour cet outil. Donc, rapidement, PGSatSatement, c'est une retriebe officielle de PostgreSQL. Euh, L'intérêt principal, c'est le fait de la normalisation de requêtes. Donc une même requête, aux paramètres euh, près, euh, vont être considérés comme une seule requête applicative. Et à partir de cette unique requête, euh, PG770 va vous agréger euh, tout un tas de métriques, donc le nombre d'exécutions, euh, le temps d'accès, le, de... le... le nombre de buffers accédés, etc. Et donc en version 9.5, euh, la valeur médiane, le min, le max, etc. Et il fait ce cumul de compteurs par couple d'utilisateurs de bases de données et euh, de requêtes. Ce qui fait que vous pouvez avoir toutes ces informations euh, par base de données, par requête ou par euh, sous-ensemble de ces trois informations. Donc voilà. Concrètement, ça vous permet de, bah, de calculer le nombre, euh, nombre d'exécutions d'une requête, son temps moyen, etc. Euh, très facilement. PGStatKCache, euh, c'est un autre outil qui se base du coup sur euh, PGStatSetment. Il se base sur PGStatSetMont tout simplement parce qu'il va faire euh, de l'agrégation de métriques système, donc l'accès euh, physique au disque, donc le nombre de lectures physiques euh, sur les disques, le nombre d'écritures physiques sur les disques, ainsi que l'utilisation du processeur. Et il va agréger ça de la même façon que PGStatSetMont, c'est-à-dire à la requête, à la base de données et à l'utilisateur. Donc Concrètement, qu'est-ce que vous êtes euh, capable de tirer comme information à partir de cache euh, un vrai hit ratio, c'est-à-dire à partir du moment où sur euh, Postgres vous avez l'information que votre lecture s'est fait en dehors du shard buffer, vous n'êtes pas capable de savoir si ça a tapé euh, sur votre cache du système d'exploitation ou sur disque. Avec cette extension, vous êtes capable de le savoir. Et donc, est-ce que augmenter euh, la RAM vous permettra d'avoir de meilleures performances Et également identifier les requêtes coûteuses en termes de temps de processeur. Euh, PG euh, c'est une extension euh, un petit peu plus complexe. Elle fait de l'analyse de prédicats, c'est-à-dire tout ce que vous avez dans les clauses WHERE de vos requêtes, et également toutes les conditions de jointure. Euh, avec toutes ces informations, euh, également, ça va détecter euh, l'identifiant de requête euh, si pg 7 -set est installé, et donc permettre d'avoir euh, toutes les statistiques à la requête. Donc les statistiques intéressantes qui sont récupérées euh, au niveau des prédicats, ça va être la sélectivité, c'est-à-dire, si vous faites une clause where WHERE une condition, votre, votre condition, soit le filtre 1% des données ou 100% des données, ça va être totalement différent en termes d'intérêt du prédicat. Euh, ça va également récupérer des, des constantes par type de constante, c'est-à-dire vous, vous êtes capable de récupérer euh, pour chaque prédicat de chaque requête quelles sont les constantes qui ont été exécutées le plus souvent, quelles sont les constantes qui ont été les plus filtrantes et les moins filtrantes, et à partir de là, vous êtes capable d'avoir de, de l'information statistique très très avancée et très, très intéressante. Le nombre d'exécutions euh, par prédicat et le type de parcours, donc parcours séquentiel ou parcours d'index. Concrètement, avec PGQLStat, qu'est-ce que vous êtes capable de détecter bah, Tout simplement des index manquants sur votre requête et aussi des statistiques avancées sur les prédicats, euh, du style la répartition de, de vos prédicats, dans des, des constantes dans vos prédicats. Euh, donc là, c'était toutes les sources de données qui sont utilisées par Power. La dernière extension, c'est PowerChemist. C'est tout simplement une extension qui permet de faire euh, un snapshot de tous ces compteurs à intervalles réguliers, de les historiser dans un catalogue sur votre base Postgres. Et à partir de là, vous pouvez avoir toutes ces informations dans le temps. Et par exemple, si vous avez un pic de CPU entre minuit et 2h du matin, vous pouvez être capable de trouver ça. Vous avez une configuration standard, donc la rétention pour être capable de ne garder que la dernière semaine d'activité, que les deux derniers jours ou un mois, et la fréquence, si vous voulez avoir une analyse très précise, vous pouvez faire ça toutes les minutes ou toutes les 30 secondes, de manière un peu plus standard, toutes les 5 minutes, pour que ça ne soit, soit pas trop coûteux sur votre instance de production. Et c'est également extensible à d'autres sources de données autres que celles que, que j'ai montrées, avec juste quelques petites procédures stockées à écrire. Donc, euh, Qu'est-ce qu'on est capable de détecter avec Power Archivist bah, Tout simplement, quels sont les goulets d'étranglement euh, sur vos instances euh, Pour quelles raisons comment y, comment y remédier Et faire ça en temps réel, Donc, si euh, depuis 5 minutes c'est lent, vous êtes capable de le détecter. Euh, niveau compatibilité, donc Power 2 comme Power 3 sont compatibles à la version 9.4 de Poserait seulement. Vous avez la première version de Power qui est compatible avec la version 9.3, mais c'est beaucoup plus limité, tout simplement, parce que vous n'aurez accès qu'à l'extension PGSA cette main. Donc, En termes d'analyse, c'est euh, beaucoup moins intéressant, mais ça permet déjà de, de faire un petit peu de, de travail. Donc, en fait, bon, tout ça, c'est un petit peu abstrait. C'est juste pour vous présenter un peu toutes les sources de données euh, qu'on va être capable d'utiliser. Euh, donc, évidemment, ça n'intéresse personne d'aller euh, faire du... Ça n'intéresse pas grand monde d'aller faire du SQL brut dans toutes ces euh, données pour les... Pour Les gérer, donc on a euh, une petite interface web en fait qui permet d'exploiter tout ça, euh, donc qui va vous permettre d'accéder directement à une ou plusieurs instances POA pour euh, aller analyser ces données. Donc, le principe de cette, euh, de cette, euh, de cette interface c'est de vous fournir les moyens de faire une analyse, on va dire drill down, c'est-à-dire partir d'une vue vraiment globale de ce qui se passe, quelle est l'activité sur votre instance, pour aller descendre à un niveau de détail euh, très très fin pour Essayer de comprendre vraiment ce qui se passe et donc quelles seront les pistes d'optimisation que vous allez avoir. Donc, l'intérêt, c'est quoi euh, Ça va être que vous allez pouvoir, si vous vous rendez compte que vous avez des problèmes de performance, vous allez être capable euh, donc de, de regarder directement en fait déjà quelle est la base concernée en regardant quelle est, quelle est la période sur laquelle vous aviez un problème de performance. Donc, par défaut, l'interface vous montre la dernière heure possible, mais vous pouvez sélectionner n'importe quelle période qui est couverte par la rétention de, de poids archiviste dont on a parlé juste avant. Donc concrètement, comment ça se passe sur l'interface Vous arrivez sur l'interface, vous avez vu, vous avez une vue globale du cluster qui vous montre un petit peu ce qui s'est passé sur votre cluster et quels ont été les pics d'activité. en fait. Euh, ça vous permet de vous rendre compte à peu près à quel moment vous avez eu potentiellement un problème de performance, à quel moment vous avez eu de la charge. Donc euh, vous avez directement sur ces écrans des statistiques très globales, en fait, quel est euh, le temps d'exécution par seconde. Donc, mettons que si vous exécutez euh, des requêtes 8 secondes par seconde et que vous avez euh, 8 coeurs, c'est que potentiellement, vous, vous avez des problèmes. Euh, quels sont les blocs que vous allez, euh, auxquels vous allez accéder Donc, qu -ce que, à quoi vous allez accéder dans le cache de Postgres ou en dehors du cache de Postgres Et donc ça, de manière globale, au niveau de votre instance, de votre cluster. À partir de là, vous allez pouvoir descendre directement en fait, avoir euh, un petit un petit récapitulatif au niveau de vos bases pour vous rendre compte directement euh, sur laquelle de vos bases vous avez le plus d'activité, euh, le le plus de choses à voir. Donc là on a différents compteurs en fait, quel est le nombre de requêtes effectuées de manière globale sur votre base, euh, quel est le temps passé au total à exécuter des requêtes sur votre base, euh, le temps moyen d'exécution d'une requête, les blocs lus, euh, les blocs euh, les blocs lus depuis le système, les blocs que vous avez lus depuis le cache Postgres et euh, les blocs que vous avez sali, modifié euh, sur cette base là. Donc à partir de là vous allez être capable en fait de passer de cette vue du cluster à la vue de la base de données qui vous intéresse puisque vous avez vu que potentiellement sur la dizaine de bases de votre instance il y en a une en particulier qui pose problème. À partir de là, ce qui va nous intéresser sur cette base là, c'est de voir quelles sont les requêtes qui vous posent problème. Donc là encore, une fois que vous arrivez sur la vue d'une base, vous allez avoir les mêmes indicateurs globaux qui vont permettre de savoir bah, quelles sont euh, les statistiques, quel est le temps moyen d'exécution des requêtes sur votre base, sur la période considérée, quels sont les blocs auxquels vous avez accédé. Et ensuite, vous allez avoir un nouveau tableau récapitulatif, mais cette fois-ci par requête. Donc là, ça va vous permet de voir très précisément en fait quelles sont les requêtes sur lesquelles vous allez devoir travailler pour améliorer les performances de votre instance. De la même manière, donc pour ces différentes requêtes, vous trouvez euh, différents indicateurs, le nombre de fois qu'elles sont exécutées, euh, le temps total d'exécution, le temps moyen d'exécution, le temps qui est passé à faire des IO euh, potentiellement, le nombre de blocs lus, etc., etc. Et donc à partir de là, vous allez pouvoir identifier quelles sont les requêtes problématiques sur lesquelles vous allez vouloir travailler. Euh, là, de manière très simple, euh, sur l'exemple qu'on a pris ici, bon, bah, on a deux requêtes qui prennent un petit peu de temps, donc une qui va, qui va vous prendre euh, en moyenne 370 millisecondes à exécuter, donc on va commencer par essayer de travailler sur celle-là. Donc l'idée, c'est qu'une fois que vous avez repéré ces requêtes, vous allez pouvoir encore descendre dans votre analyse pour comprendre pourquoi cette requête-là est lente. Donc euh, là, c'est une requête euh, assez, assez simple au final. Euh, l'idée, c'est que potentiellement, si vous avez du SQL beaucoup plus compliqué, euh, ça va potentiellement vous aider euh, plus dans le détail à voir ce qui, ce qui se passe et comment l'optimiser. Euh, donc là, ce qu'on a, qu a sélectionné pour ce petit exemple, c'est cette petite requête, donc simplement euh, bon, bah, un agrégat avec euh, une closeware et puis, euh, puis deux jointures. Donc Arrivé sur cette requête, on est capable de savoir quel est le hit ratio, que ce soit le hit ratio au niveau Postgres, donc dans le cache, ou le vrai hit e ratio, euh, savoir quest ce qui a touché les disques directement. Donc ça, c'est une information que, normalement, si vous n'avez pas PGStatKCache et euh, ce genre de choses, que vous ne pouvez normalement pas vraiment euh, obtenir. Donc là, on peut voir potentiellement sur notre exemple, bon bah c'est sur un système fraîchement démarré, euh, notre requête, euh, les, les premières exécutions, elles ont lu directement depuis le disque, puisque aucune donnée n'était en cache, dans le cache de l'OS. Puis les données ensuite étaient dans le cache de l'OS, donc euh, tout, tout va bien. Et ensuite on n'a même plus, euh, plus aucun pic du tout, puisque tout est dans, dans le cache de Postgres. De la même manière, on va être capable de voir encore une fois euh, quel est l'usage euh, au niveau CPU euh, de cette requête en termes de euh, CPU passé sur des appels système ou euh, CPU passé sur des appels euh, en userland. Là où ça va être intéressant, et là on va pouvoir encore descendre dans un niveau de détail, c'est que l'interface va vous permettre, et donc là c'est encore une fois grâce à la suite d'extensions, là ça va être grâce à l'extension pg_qualstats, vous allez pouvoir voir directement quels sont les prédicats utilisés par votre requête. Donc euh, on va identifier ici qu'il y a deux prédicats. Si vous vous rappelez de la requête précédente, ici vous n'en voyez qu'un, qui est sur le client IT. En réalité, l'interface en a collecté deux, un hein, qui va correspondre directement à votre jointure, en plus de ça. Donc ça va vraiment faire de l'analyse très poussée, en fait, tout simplement parce qu'on se base directement au moment de l'exécution de la requête, de regarder directement ce qui se passe. Et donc on va être capable d'obtenir différentes informations, comme par exemple le pourcentage de filtres, de lignes qui sont filtrées par ce prédicat. Typiquement, si vous avez un, un prédicat qui va vous filtrer 99,99% ,99 des lignes, ça veut dire que vous l'exécutez 10 000 fois trop souvent. Et donc comment vous allez faire pour exécuter ce prédicat moins souvent Une idée possi possible va être de créer un index dessus. De la même manière, euh, sur cette page-là, donc vous allez avoir la possibilité pour les différents prédicats de cette requête de voir bah, tiens, est-ce que ça va être possible ou non de créer des index sur les différents attributs qui sont concernés par les prédicats de cette requête. Et donc là, on va directement vous donner des solutions en vous disant bah, « Tiens, pour ces différents attributs, on va être capable de créer un, un index avec telle méthode d'accès ». Donc euh, généralement, ça sera un index B3 classique. Euh, là, par exemple, ça pourrait être aussi un index Brin, euh, dont Magnus vous a parlé tout à l'heure pour les, euh, les nouveautés de la 9.5. Pour d'autres types de données, ça pourrait être des index de type GIST ou GIN ou euh, ce que vous voulez. Et donc, en un coup d'œil, on récupère aussi les statistiques qui viennent directement de PostgreSQL pour estimer le nombre de valeurs distinctes qu'il y a dans votre table. Parce qu'évidemment, si vous avez euh, deux valeurs distinctes dans votre, euh, dans votre table, bah, l'action à mener ne sera pas forcément la même que si vous avez vraiment une distribution uniforme de vos données. Si on reprend la deuxième requête, qui est encore plus simple, où on a euh, simplement un, un état, euh, peut-être que ce genre de, de, de requête vous, vous dit quelque chose. Tout simplement, c'est le genre de, de, de requête typique où on va avoir des valeurs qui vont être beaucoup plus filtrantes que d'autres. Sur un système de commandes, admettons par exemple un système de e-commerce, de e euh, généralement, au niveau du back-office, on va toujours travailler sur les commandes qui ne sont pas terminées, qui n'ont pas été expédiées. Et le problème, c'est que les commandes expédiées représentent euh, 90% des lignes que que vous avez dans votre table. Pour ça, il y a une solution. Ça s'appelle les index partiels. Ce que c'est une fonctionnalité que vous connaissez avec laquelle vous êtes familier. Ouais. Donc là, en fait, directement dans l'interface, on va être capable de voir, puisqu'on collecte des valeurs exemple euh, sur vraiment l'exécution de vos requêtes, on va être capable de savoir directement bah, quelle est euh, la valeur que vous utilisez qui est la moins filtrante. Donc là, on se rend compte que eh bien, on a exécuté assez souvent, euh, on a exécuté parfois la requête avec euh, le, le statut « état égal envoyé » et donc on peut voir quel est euh, le plan d'exécution dans ce cas-là euh, et donc se rendre compte en fait de combien de fois on a, on a exécuté avec cette valeur-là. De l'autre côté, par contre, on va être capable de voir que euh, la valeur qui est la plus exécutée, ça va être euh, traiter les commandes euh, qui, sont, euh, qui sont retournées euh, pour cause de service client ou ce genre de choses, et qui vont donc être sur lesquels on va travailler le plus souvent, on va se rendre compte que là, dans ce cas-là, euh, l'optimiseur ne va pas du tout nous trouver la même chose. Pourquoi Parce qu'on n'a pas du tout le même nombre de lignes. Par exemple, on peut regarder ici euh, que euh, bah, on estime qu'on a 100 000 lignes à peu près qui, euh, qui, qui ont été expédiées, et euh, seulement 93 qui ont été, qui ont été renvoyées. Et donc en fonction de ça, en fait, vous allez pouvoir explorer directement les requêtes que vous avez effectuées, pour arriver à savoir plus simplement si vous avez besoin d'un index partiel ou non. En fait, le gros intérêt de cette méthode-là, c'est que, généralement, pour arriver à ce genre de conclusion, il va falloir une connaissance très très précise de l'application, une, une vraie connaissance métier, en fait, de quelles sont les requêtes qui sont effectuées, que vous ne pouvez pas connaître à posteriori avant, à moins de, de, de discuter directement avec les développeurs, avec le fonctionnel, etc. Là, c'est des informations que vous pouvez obtenir directement grâce à des statistiques d'exécution qui sont collectées et qui vous sont présentées de manière directe. L'idée, c'est qu'on va vous présenter, euh, donc là, je vous ai présenté les différents écrans, on va voir un petit peu dans le cheminement, en fait, comment se fait cette analyse euh, drill down. Donc, quand vous arrivez, donc, ce que je vous disais, vous avez les différents indicateurs, les différents graphes, donc on peut voir euh, le temps qui est, qui est passé, les différents indicateurs sur les bases, et on, on va pouvoir les classer selon euh, la métrique qui nous intéresse. Donc euh, là, effectivement, la métrique qui nous intéresse, c'est le temps moyen d'exécution. On va descendre sur la base de données concernée. A partir de cette base de données concernée, on va être capable de regarder directement ce qui se passe et donc d'avoir une liste des requêtes en dessous, des listes des requêtes exécutées sur cette application. Encore une fois, on va être capable, selon les indicateurs qui nous intéressent, minimiser le temps d'exécution ou les IO, descendre directement sur la requête qui nous intéresse. Donc là, quand on arrive au niveau de la requête, on a les, premiers, les premières métriques principales, donc le hit ratio global, le temps moyen global. Tous les conteneurs qu'on a vus avant, encore une fois, le, le hit ratio qui descend au niveau du, du cache du scène d'exploitation. Donc là, on retrouve notre réchauffage de, de cache euh, au récif. Donc, toutes les informations de, de bloc, etc. Le temps passé sur les, euh, les lectures et les écritures. Les accès physiques, euh, l'utilisation du CPU. En continuant, donc, on retrouve nos, nos deux prédicats de tout à l'heure. Et à la fin, on se retrouve avec l'index qui est suggéré pour cette requête, avec en plus l'information du plan d'exécution avec et sans l'index suggéré. Donc du coup, vous pouvez peut-être vous demander, est-ce que mon interface graphique vient de passer 5 heures à créer un index dans votre dos pour la production, pour vous montrer le plan d'exécution Pas du tout en fait, c'est une, euh, une des, nouvelles, des nouveautés de la version 3 de Poa. Euh, c'est la gestion de l'extension HypoPG, et on va le voir après la suggestion globale d'index. Donc HypoPG, euh, qu'est-ce que c'est C'est une, euh, une, une extension qui permet la création d'index hypothétiques pour PostgreSQL. Donc euh, dans certains autres moteurs, on appelle ça les index virtuels, je crois. Donc, c'est un index qui n'existe pas physiquement. Donc, ça veut dire que quand vous le créez, c'est instantané. Ça consomme aucune ressource. Vous n'allez pas avoir de CPU, d'espace X, etc. qui va être consommé. Et il va être pris en compte uniquement lorsque vous faites un explain dans, dans Postgres. C'est-à-dire quand vous demandez le plan d'exécution sans exécuter vraiment la requête. Comment Postgres se comporterait si jamais vous, vous criez cet index? Donc, ça vous permet de répondre à, à des questions. Bah, déjà, la, la question importante, c'est est-ce que mon index sera utilisé Donc, avant de potentiellement passer quelques heures à créer mon index, euh, c'est bien d'avoir la, la garantie qu'effectivement, il sera intéressant. Mais aussi, il va pouvoir vous donner d'autres informations. Euh, il va être capable d'estimer euh, la taille de votre index. Donc, ça, c'est basé sur les statistiques de post-raccueil. Donc, si vos statistiques ne sont pas très à jour, si vous n'avez pas forcément des données très homogènes, etc., vous pouvez avoir un, un certain delta avec euh, la taille, mais ça donne déjà une idée de, de la taille de votre index, et aussi, euh, quel gain euh, ça va apporter. Donc, pour reprendre un exemple encore plus simpliste, donc ça c'est la deuxième requête qu'on a vue tout à l'heure, en testant uniquement euh, le select id euh, date euh, where state égale quelque chose, on se retrouve qu'en créant l'index, on part euh, sans l'index, on, on a un parcours séquentiel qui a donc un coût de 1986, le, le coût euh, abstrait qu'utilise qu Postgres pour euh, optimiser ses requêtes. Et avec l'index hypothétique, on se retrouve à un coût euh, de 12,11, c'est-à-dire un gain de 99,39%. Donc là, bien évidemment, c'est un exemple très très simpliste et euh, très efficace, mais. Euh, dans pas mal de cas, on se retrouve quand même à avoir des, euh, des facteurs de, de gain assez importants. Donc là, l'idée, c'est que bon, donc déjà cette, cette approche, c'est déjà pas mal, ça vous permet déjà de valider, avant de créer votre index, euh, d'avoir une, déjà une bonne idée de ce qui va être utilisé ou non, et euh, ce que vous pouvez en attendre euh, ou pas. C'est-à-dire, euh, là, potentiellement, on a vu sur le, la requête précédente que la requête précédente tirait potentiellement 100 fois plus vite. Bon, c'est une c'est est une estimation un petit peu grossière, puisque le coût n'est pas totalement proportionnel à la, la durée d'exécution, évidemment, mais ça donne déjà une bonne idée de ce qui, ce qui va se passer. Euh, maintenant, il y a un vrai problème euh, quand on est DBA, c'est que euh, ce travail-là, d'optimiser de, de, requête par requête, de savoir potentiellement quels sont les index qui vont nous intéresser, euh, voilà, c'est quelque chose qui est long et fastidieux, et surtout sur lesquels on n'a pas forcément toujours toutes les informations pour décider. Euh, je ne sais pas exactement comment vous procédez pour... Euh, bah pour, euh, pour optimiser un petit peu une base, regarder ce qui se passe et euh, potentiellement identifier les index manquants, bah il me semble que la démarche générale, c'est de prendre les requêtes les plus lentes, essayer de trouver un index qui satisferait à cette requête, passer à la suivante. Le problème de ces, ces choses-là, c'est que potentiellement, si on a beaucoup de requêtes, on risque de passer à côté de pas mal de choses. Par exemple, le fait qu'on a une requête qui va utiliser un attribut et une autre requête qui va en utiliser deux. Et une autre qui va utiliser ces deux attributs-là plus une troisième. Euh, dans ce cas-là, quels sont les index multicolonnes, par exemple, que je vais créer euh, pour satisfaire au mieux mes requêtes, c'est pour que mes index soient utilisés d'une part, et surtout pour que j'évite de créer euh, 40 000 index qui vont me ralentir euh, les performances en insertion de manière drastique. Donc là, quand on arrive sur une base en n'ayant pas forcément de connaissances au niveau applicatif, etc., euh, d'arriver dessus et de prendre ce genre de décision, c'est quelque chose qui est globalement assez compliqué. Donc l'idée euh, de la nouvelle fonctionnalité de POA3, c'est de faire ce travail à votre place, en fait, tout simplement. Euh, donc, le, le but de cet algorithme, c'est tout simplement de euh, prendre pour la période d'étude que vous avez sélectionnée, récupérer les différentes requêtes, essayer de faire en sorte que toutes ces requêtes puissent être optimisées au maximum en créant le moins d'index possible et en essayant de gérer au mieux, de manière optimale, les index multicolonnes euh, pour être capable de satisfaire le, le maximum de requêtes. Comment ça marche concrètement C'est super simple. On va récupérer un certain nombre de prédicats euh, à optimiser. Donc, ces prédicats à optimiser, évidemment, on ne va pas récupérer tous les prédicats utilisés sur la base, on va les filtrer. On va déjà récupérer seulement, qui, seulement ceux qui filtrent en moyenne plus de X lignes, puisqu'on va éviter quand même de créer des index sur des, sur des tables qui font, euh, qui font une dizaine ou une centaine de lignes. Ça n'aurait pas grand intérêt, ils ne seraient jamais utilisés. Euh, les prédicats qui filtrent plus d'un certain pourcentage de lignes, par exemple, si potentiellement, on, dans l'exemple qu'on vous donnait tout à l'heure, si on cherchait en permanence sur WHERE STATE égale et que de toute façon on va remonter 99% des lignes, bah ça n'a aucun intérêt de créer un index non plus, il ne sera jamais utilisé non plus. Et euh, bah évidemment, les prédicats qui sont utilisés pour des parcours séquentiels, puisque si ces prédicats utilisent déjà un index, on va éviter de créer un index redondant à ce niveau-là. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, on va être capable de vous suggérer un certain nombre d'index qui vont vous permettre d'optimiser en fait toute la charge, qui a été collecté sur votre base de production, votre vraie charge, et donc pas quelque chose de, de purement hypothétique. Et à partir de ça, on va être capable de valider le résultat. Valider le résultat, comment Tout simplement avec HypoPG euh, dont on vous a parlé tout à l'heure, c'est qu'une fois qu'on a cet ensemble d'index euh, qui, euh, qui sont recommandés, on va tout simplement créer des index hypothétiques pour tous ces index, et faire des explain avec et sans ces index pour toutes les requêtes de votre, euh, de votre charge de travail. Et donc on va pouvoir voir pour chaque requête, est-ce que réellement, en fait, euh, valider la suggestion et vérifier que, effectivement, l'index sera bien utilisé ou non, et quel est le gain que vous pouvez en attendre à ce niveau-là. Donc on va être capable de comparer ce coût, on va être capable de rapprocher ça du nombre d'exécutions de vos requêtes et du temps d'exécution, et donc d'avoir par requête la somme de tous ces index, qu'est-ce que ça vous ferait gagner par requête, et de manière globale, quel gain vous pouvez apporter on peut même imaginer avoir, bon, c'est pas tout à fait dans l'interface graphique ça, mais on peut même imaginer avoir par exemple le, le, le temps que vous aurez économisé en temps d'exécution directement. C'est une statistique qui est, qui, est, qui est prévue. En pratique, dans l'interface, comment ça marche C'est simple, vous avez un bouton, Optimize this database, vous appuyez dessus, et vous dit quel index il faut créer. Et donc, pour chacune des lignes que vous avez là, on vous dit, bah voilà, j'ai ces index là, vous devriez les créer, si vous créez ces index-là, ça va vous optimiser ces prédicats-là. Ces prédicats-là, ils sont utilisés par un certain nombre de requêtes. Et en dessous, vous avez la liste de toutes les requêtes. Et pour chaque requête, est-ce que l'index sera utilisé ou non, et quel est le gain que vous pouvez attendre de cet index pour voir euh, de, pour cette requête Ça vous permet de valider concrètement que, par rapport à votre charge réelle, les suggestions ont un sens. Ensuite, bah vous n'avez plus qu'à appliquer avec quand même un petit peu de réflexion, etc. Ne pas mettre une confiance aveugle en l'outil, mais il y a quand même déjà pas mal de boulot qui vous est prémâché. Donc tout simplement pour vous montrer en vidéo ce que ça donne. Voilà. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que ben voilà, vous avez votre première, votre première requête qui va utiliser directement le client ID et la date commande, donc deux prédicats, euh, enfin un prédicat avec, euh, avec deux clauses. Et euh, donc euh, pour cette requête-là, on peut obtenir un gain de 99,79% de, de, de performance, donc c'est-à-dire multiplier par euh, quasiment 1000 euh, quasiment les performances de cette requête. Euh, et donc on peut voir que potentiellement, on va voir que euh, là, notre suggestion d'index va nous proposer à la fois un index sur date commande client ID et un index juste sur client ID. Pourquoi Parce qu'on a des requêtes qui vont utiliser soit client ID, soit date commande, et d'autres qui vont utiliser les deux. Mais donc, il a été estimé que pour satisfaire au plus grand nombre de requêtes, l'ordre correct pour la création de votre index multicolonne, c'est date commande en premier. Donc là, c'est vraiment des informations en tant que DBA, euh, enfin, peut-être que vous trouvez ça simple, mais généralement, c'est pas évident d'arriver à ces, à ces conclusions-là. Et donc évidemment, comme c'est basé sur toute la mécanique de Postgres, ça va être capable de vous suggérer de lui-même les index gist, gin, etc., que vous pouvez lui proposer. Donc tout ça, c'est open source comme d'habitude. C'est des projets de recherche d'Alibo pour la plupart. Donc c'est disponible sur GitHub. Donc il faut voir que POA, on a déjà des versions stables qui sont publiées. Ces fonctionnalités-là, sont, dé... enfin, le code source est déjà disponible sur des branches instables, donc il n'y a pas de release qui est, est faite actuellement. La release est censée arriver d'ici un mois, donc il faut, nous faut un petit peu le temps de tester, de valider, etc. Avant de... Voilà. Si vous voulez tester, s'il vous plaît, allez-y. Et si vous voulez tester et nous faire des retours, c'est encore mieux. Parce que c'est vrai que si vous avez un environnement de test sur lequel vous êtes capable de reproduire une vraie charge de production, euh, et que derrière on est capable de, de, bah, vraiment de mesurer la pertinence de l'outil par rapport à ça, c'est des retours dans, sur lesquels on est vraiment très preneur. Donc, euh, tous ces outils, vous pouvez les retrouver directement sur le, le GitHub d'Alibo, donc euh, vous avez euh, tout ce qu'il faut là-dessus. Et euh, la doc est disponible sur euh, readthedocs.org. Donc, euh, voilà. Si vous avez des, des questions, n'hésitez pas à contacter, donc contact ou pouvoiredalibo.com, ou passer par les euh, dépôts de GitHub du, des différents projets. Et puis, euh, bah là, on a une petite séance de questions, donc si vous avez des questions tout de suite, on peut y répondre aussi. Oui Et j'ai déjà un index une colonne. Est-ce qu'il suggère que c'est celui-là Pas encore. Non, c'est prévu. Et une petite chose que j'ai remarqué, qui serait peut-être bien, c'est quand vous donnez euh, la sélectivité d'un prix. Oui. Vous, euh, euh, donnez, enfin, euh, quand vous donnez le nombre de valeurs distinctes, donnez aussi le nombre total de lignes de la table, parce que, comme vous dites, 9 837 euh, valeurs distinctes. Oui. On ne sait pas si c'est sur 10 000 ou si c'est sur 1 milliard. C'est vrai. Bonne remarque. Merci de la suggestion. Oui. une suggestion, c'est euh, par rapport au détail quand on a des applications qui utilisent des fonctions. Oui. On n'a pas le détail de ce qui se passe à l'intérieur. Ça nous emmène donc, par rapport à ce que On a des fois de la charge. Alors, l'extension PGStatStatMent, il euh, y a un paramètre qui s'appelle euh, level... Uh, TracksStatMent, je crois. Euh, Tra... enfin, track... il... oui. ouais, track statement, vous pouvez... par défaut, il est à top, c'est-à-dire qu'il va vous tracer euh, les statistiques uniquement sur le top level query, c'est-à-dire si vous avez une fonction, euh, il va uniquement vous donner l'information de la fonction, mais si vous le mettez à all, il va tracer chacune d'exécutions des requêtes dans cette procédure stockée. Par contre, si vous avez du traitement euh, du style, vous parcourez un un curseur, vous faites du traitement applicatif, etc. Là, il ne va pas être capable de calculer ça. Et donc, cela, il faut plutôt partir sur la vue PGSat User Function. Euh, elle n'est pas encore gérée dans POA, mais on, on pense à ça pour les prochaines versions pour regarder en plus les procédures stockées les plus coûteuses et à quel moment la journée elles sont coûteuses. Ouais. Le, le problème, une raison pour laquelle ces statistiques ne sont, euh, sont pas encore intégrées dans POA, c'est que c'est des statistiques qui sont disponibles en fait base par base. Donc, il faudrait que notre collecteur se connecte à chaque base pour récupérer toutes les statistiques. Euh, un... Dans l'architecture actuelle et la manière dont c'est fait, c'est un petit peu compliqué, avec potentiellement des risques d'impacter un peu plus la production, puisque ça veut dire qu'on va monopoliser pas mal de connexions aussi. Qu On essaye de réfléchir à des solutions pour pouvoir intégrer ce genre de choses, mais évidemment c'est des, des, des compteurs qui nous intéressent aussi à historiser plus tard. Là, on le voit C'est pas si y a un travail en cours pour récupérer le de discussion C'est ça. en cours de discussion sur la version 9.6 de PostgreSQL actuellement. Oui, oui. Alors pas encore, euh, pour la même raison que j'ai donné jusqu juste avant, c'est que ces statistiques en fait elles ne sont pas stockées euh, de manière globale, elles sont stockées base par base et donc on a la même limitation pour collecter ça qui serait de se collecter à, à toutes les bases. Mais euh, c'est des choses qui sont, qui sont prévues pour des futures versions dès qu'on aura résolu ces petits problèmes et trouvé une solution acceptable pour aller chercher ces statistiques aussi. Oui, oui. Ah ouais. Merci, parce que c'est euh, une question que, effectivement, euh, un petit warning, c'est de se dire aussi que l'optimisation, ça ne se limite pas à créer des index, il n'y a pas que ça. Euh, L'idée, c'est que potentiellement, mais donc là, c'est plus pour des projets à plus long terme, etc., mais c'est évidemment des choses auxquelles on pense, euh, c'est de vous donner d'autres suggestions. Euh, d'autres suggestions sur, par exemple, comment votre base elle se comporte pour faire des tris, est-ce que vos tris sont en work même, est-ce qu'ils sont sur le disque, etc., et vous donner directement les suggestions pour être capable de, de tuner à ce niveau-là. Alors, automatiser l'expertise, j'ai envie de dire euh, non, parce que c'est des outils, donc c'est toujours des heuristiques. Il y a toujours des cas particuliers et des choses comme ça. Euh, voilà. Euh, bah, très honnêtement, il y a des cas où, euh, des cas qui nous paraissaient assez simples des fois, où en fait, euh, d'intuition, en fait, sans prendre trop le temps d'y réfléchir, on se disait tiens, il faudrait mettre cet index, où on s'est fait nous-mêmes surprendre par l'outil qui nous suggérait autre chose. Cette chance-là de donner des outils, mais des outils qui sont compréhensibles. Et la différence, je pense, entre un outil qui, euh, qui dépossède et un outil qui aide, est, c'est est-ce qu'on est capable de. Bien sûr. Bien sûr. Là, la suggestion d'index, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Euh, disons que finalement, c'est un petit peu l'aboutissement de tout le travail qui est en dessous pour montrer aussi un petit peu, en fait, la richesse des statistiques qu'on est capable de collecter, de descendre au niveau du prédicat, de descendre au niveau des constantes qui sont là, et de vraiment, en fait, finalement, donner tous les outils d'aller vraiment à un niveau de détail que, à ma connaissance, qu'on n'avait pas vu avant. Euh, pour fournir toutes ces statistiques en fait, au DBA pour se rendre compte vraiment de ce qui se passe sur sa production. Euh, ça, c'est des informations qui étaient très difficiles, euh, voire impossibles à avoir euh, avant. L'idée, c'est de les rendre accessibles, de faire une belle interface autour pour les présenter correctement et donc de donner déjà des pistes aussi euh, à ce niveau-là. Euh, D'ailleurs, on serait assez intéressé, si, euh, bah, si vous connaissez ce genre d'outils, bah, si vous connaissez d'autres outils comme ça qui existent déjà pour Postgres ou pour d'autres systèmes, je sais pas, euh, est-ce que parmi vous, il y en a qui, qui ont déjà entendu parler de ce genre de choses de Ce genre d'outils, euh, bah, soit pour Postgres, soit pour d'autres SGBD, en fait, euh, quelque chose qui, qui prend en compte toute la charge et propose des, des, des index pour plusieurs requêtes et ce genre de choses, euh, ça nous intéresserait d'avoir une inspiration là-dessus D'accord. Bah, merci, comme ça on pourra aller voir de ce côté-là. Il y avait une question là-bas oui, C'est vrai que niveau prix, je pense qu'on est imbattable. Celle-là, ça marche sans avoir activé les en plus de ce qu'on paye d'habitude. on avait une question là-bas au fond. Euh, les logs comme PG Badger, vous voulez dire euh. En fait l'idée c'est que il euh, y a des informations qu'on que, qu retrouvera jamais dans les logs en fait. Tout ce qui est statistiques d'utilisation sur les prédicats on pourra jamais retrouver ça dans les logs et même si on les avait dans les logs en fait il y a toujours le problème euh, de récupérer les choses de manière non ambiguë. C'est-à-dire savoir quand on a une requête sur laquelle on a fait quatre alias, etc., pour savoir ce qui se passe, il faudrait de toute façon reparser la requête, euh, proprement et récupérer toutes les informations pour savoir précisément de à quelle colonne on fait référence. Quand on parle de where ID égale quelque chose, est-ce que, euh, est-ce que c'est un point ID c'est telle ou telle table, si on a fait une auto-jointure ou ce genre de choses, des choses qui sont pas vraiment possibles. Et surtout, en fait, on n'a pas le détail d'information de ce prédicat, on l'a exécuté un million de fois, même si on a exécuté la requête une seule fois, tout simplement parce qu'on a fait un scan séquentiel et qu'on l'a exécuté une fois par ligne. Donc là, c'est vraiment des informations sur lesquelles on a besoin de se brancher sur le moteur pour récupérer ça. Donc, euh, l'analyser a posteriori, oui, c'est possible, puisque pour Archivist, vous pouvez euh, configurer comme vous voulez la rétention. Euh, donc, il suffit de... Si on est au courant trois jours après qu'il y a eu un problème de, de, de perf, on peut très bien, si la, la rétention est configurée correctement, aller voir les données d'il y a trois jours et puis travailler là-dessus. Ça, c'est possible. Forcément, ça en génère un peu. Donc, euh, Magnus, tout à l'heure, disait que PG Assessment euh, valait le coup de l'activer, vu qu'il y avait un, un léger coup, mais euh, par rapport à ce que ça, ça apporte, c'était négligeable. Euh, je pense que c'est un peu pareil sur les, les autres outils. On a essayé de faire euh, quelques benches mais euh, on n'a pas eu de résultats vraiment cohérents, euh, dans le sens où c'était à peu de choses près euh, la même chose. Donc... Euh, encore une fois, ça, suppose d'avoir un vrai applicatif derrière et non pas juste jouer des, tests applicatifs. on l'a installé sur notre production, j'ai pas eu de... Non, on peut estimer, je dirais à la louche, peut-être, pour donner un ordre de grandeur, peut-être 1% par extension installée. Quelque chose comme ça. Donc, les extensions ont en pgstat-setment, pgqualstat et pgstat-kakash. Ok, ça fonctionne sur euh, alors si vous êtes motivé pour nous fournir une bulle de farm pour construire des extensions pour, euh, pour Windows, ça marchera. <rire> Il se trouve qu'on n'a pas l'expertise et l'infrastructure pour construire des extensions sous Windows. Euh, par contre, effectivement, euh, on est prêt à prendre toutes les contributions pour le faire marcher sur tous les OS euh, si possible. <rire> voilà. Et puis on, reprend, on pourra prendre plus de questions euh, plus tard, euh, après les, les conférences dans le, le hall, etc. Voir des, des petites démos. Enfin voilà. Merci de votre attention. Merci.